Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous approchez de la personne, bien à la famille, tranquille, le père, les... <rire> Dans ton film, il y a toujours un bidouillage euh, au niveau des effets spéciaux. Euh, c'est un peu ton savoir-faire, hein, depuis l'époque euh, de Jean Dujardin avec euh, Louise Denise. Euh, là, c'est pareil. Dans ce film, euh, il y a aussi euh, pas mal d'effets spéciaux. Euh, euh, tu, tu, tu travailles avec des équipes euh, depuis des années euh, pour, pour euh, les montages. Euh, et tu es derrière aussi. Oui, bien sûr, je, je, je, je suis là à, à, à, chaque milli, à chaque image, il y a 24 images par seconde, euh, je, je suis là à chaque image évidemment pour diriger tous les talents qui m'accompagnent. C'est ça, ça le métier d'un réalisateur, c'est pour ça que ça se dit « director » en anglais, directeur, parce qu'en fait on dirige une équipe de talents qu'on choisit et c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec des, des, des très bonnes personnes. Euh, moi, mon seul objectif c'est de faire rêver les gens, de les emmener ailleurs, de leur raconter une histoire, et et, et que pendant une heure et demie, euh, ils se marrent, ils, ils aient des émotions, ils oublient tout ce qui se passe dehors. Et euh, voilà, on se sert de tous les outils que nous offre le cinéma pour, pour, pour ça. Tu es sur un autre projet euh, en ce moment ou euh, euh... tu de, de <rire> voir euh, la sortie du film Évidemment, évidemment que, bien sûr, j'attends la sortie du film. J'ai plein, encore plein de rêves, plein d'idées, ouais. plein d'envies. Euh, voilà, tout, tout dépend de, de ce qui va se passer pour nous, nous euh, euh, en tant que réalisateur on, voilà, on risque tout à chaque film, euh, on donne tout voilà. euh, on espère que, que, voilà, que ce film euh, euh, sera reçu comme, comme on l'a fabriqué avec, euh, avec Jamel c'est à dire avec vraiment une, une vraie sincérité et puis euh, une, une, une vraie envie de réconciliation d'arriver euh, à dire je t'aime aux gens qu'on aime enfin voilà quoi il y a, il y a ce fond là foncer au CGR de Nîmes, voir ce Jamel incroyable, rencontrer ce Daniel Auteuil. Voilà Daniel Auteuil quoi. Avec Alice Belaïdi et Simon Fallieu, qui est un, un, un acteur que vous allez euh, voilà, découvrir dans, dans, le, dans le rôle du, du fils de Daniel Auteuil qui est, qui est à la hauteur des, des, des acteurs adultes dans ce film. Merci.